Bienvenue dans ce flash vidéo Bordure dans LibreOffice Calque. Très souvent, le besoin se résume à un simple quadrillage en vue de l'impression. Or, ajouter des bordures n'est pas nécessaire pour obtenir ce rendu. Le style de page dispose d'une propriété Grille qui donne directement le résultat pour la zone d'impression. Si on désire des bordures, un autre moyen rapide est de passer par l'outil bordure, cliquer puis choisir le type de quadrillage. Nous changeons d'avis et désirons uniquement des lignes horizontales. Cet outil est apparemment sans effet sur un quadrillage complet. En fait, comme l'indique l'infobulle, par défaut, cet outil ajoute des lignes. Ici, nous avons donc ajouté des lignes horizontales qui existaient déjà. Pour ajouter et supprimer, il faut appuyer et garder la touche majuscule enfoncée lors du clic. Et pour des bordures moins courantes, Utiliser l'onglet bordu des styles de cellules ou du menu format. Ici par exemple, un style personnalisé diagonal a été défini qui applique ce type de bordure.